Je suis entré en pédagogie freinée avec le plan de travail. C'était pour moi le moyen d'individualiser le travail et c'était indispensable à mes yeux. C'est-à-dire que le plan de travail maintenant rythme la journée, la semaine, l'année, de, de, à la fois pour toute la classe, donc d'une manière collective, mais aussi pour chaque enfant de manière individuelle. Dans le plan de travail, les enfants, le premier lundi de la première semaine, vont inscrire ce qu'ils prévoient de faire pendant cette semaine en français, en mathématiques et en recherche documentaire, en écriture de texte, en lecture, euh, éventuellement euh, dans d'autres domaines comme l'art plastique, euh, le bricolage, euh, technologie, enfin, etc. Et ce qu'ils prévoient de, le, de faire, ce n'est pas du tout euh, au petit bonheur la chance. C'est quelque chose qui est très organisé, je crois. Et à mes yeux, ça doit l'être. Grâce à leur grille de progression qui se trouve dans leur classeur personnel, ils vont pouvoir euh, inscrire euh, ce qu'ils prévoient de faire euh, dans, la, dans la quinzaine. Ce document, c'est essentiellement une grille de progression en français et mathématiques j'ai que j'ai fait que j'ai fait pour eux une, une grille que j'ai faite pour eux et qui reprend euh, toutes les fiches de travail des différents fichiers que j'ai que j'ai préparé j'ai donc partagé euh, tout le tout ce qui est attendu à la fin du cycle 3 euh, en sept euh, étapes cet échelon ceinture blanche à ceinture noire euh, et dans chaque niveau, dans chaque ceinture, dans chaque étape, il y a plusieurs objectifs. Moi, ça me permet de, de, de, de voir très, très rapidement et de manière assez précise quoi, ce sur quoi l'enfant a besoin de travailler ou pas, ce qu'il a déjà acquis, compris dans ma classe ou dans les classes précédentes, peu importe. Et, et du coup, je le, je le renvoie aux fiches de travail sur lesquelles il a besoin de travailler. Le maître, il a mis deux points, ça veut dire, bah, un point, ça veut dire que je dois faire, que je dois le faire. Et dès qu'il qu y a des barres, ça veut dire que je n'ai pas besoin de le faire. Par contre, pour que je puisse valider cette ceinture, il va passer par une évaluation qui va tout reprendre, sans distinction de ce sur quoi il a travaillé ou pas. Donc, au début de chaque ceinture, lorsqu'un enfant se présente devant une nouvelle ceinture, il doit passer d'abord par un repérage, par une évaluation diagnostique, qui va reprendre tous les objectifs qui sont prévus dans cette ceinture-là. Et chaque exercice de ce repérage renvoie à une compétence ciblée qui se trouve dans une même fiche de travail. C'est un peu tous les exercices que tu vas faire lors de ta ceinture. Repérage jaune, donc en mer, je l'ai terminé. Du coup, j'ai colorié la case repérage en gris. Voilà, je viens de prendre le, le cahier de, de Tom. Et je viens de, de corriger une fiche de repérage en mesure. Du niveau ceinture orange. Voilà. Donc de là, j'ai déterminé ce sur quoi il avait besoin de travailler ou pas. J'ai dans mon classeur à moi sa fiche, sa grille de progression. J'ai coché qu'il avait fait le repérage orange. Et là-dessus, je vois qu'il s'est mesuré et tracé des traits avec une règle sans problème. Par contre, il a besoin de travailler sur, comment dire, les, sur les masses. Sur les masses les comparaisons de masse, il a besoin de retravailler sur euh, les conversions de longueur et euh, sur le périmètre. Voilà. Euh, J'ai vu avec lui pour les, les heures, donc il n'aura pas besoin de travailler sur les heures. Voilà. D'accord. Et après, il fera l'évaluation. Donc il aura besoin de faire la fiche numéro 9, la fiche numéro 10, la fiche numéro 11, pas la 8, pas la 12. Et ensuite, il fera l'évaluation qui, elle, reprendra toutes les fiches, y compris la 8 et la 12. Ok. D'accord Voilà. Et maintenant, je vais marquer ça dans son classeur à lui, dans sa grille de progression à lui, qu'il va consulter pour le prochain plan de travail. Et il pourra, euh, s'il le souhaite, euh, inscrire dans son plan de travail une fiche de mesure. D'accord Donc, je barre la fiche 8, je barre la fiche 12 mais je pointe la fiche 9, la fiche 10, la fiche 11 et la fiche d'évaluation. Tant qu'il n'a pas fait ce travail-là en mesure, il ne pourra pas prétendre à la ceinture verte. Le E, c'est l'évaluation de la ceinture. Quand par exemple, moi j'avais tout compris de la ceinture blanche en repérage de grammaire, du coup, le maître il a même acheté l'évaluation. Parce qu'il savait que j'avais besoin de la faire. Ah, ça, ils savent que j'y arrivais pas. La bête, elle m'a dit Maître, je ne sais pas faire, je n'ai pas appris. Et le maître, il a dit Ce n'est pas grave, je t'apprendrai. Au tout début, les enfants qui arrivent dans ma classe, une fiche de repérage, une fiche d'évaluation, une fiche de travail, c'est exactement pareil. Ça de toute façon, c'est un travail à faire. Et puis, petit à petit, leur perception s'affine et ils comprennent mieux pourquoi, euh, pourquoi le repérage, pourquoi la fiche de travail et pourquoi l'évaluation. C'est quand même plus facile quand la fiche de repérage est jaune, quand la fiche de travail est blanche et puis quand la fiche d'évaluation est rose. Voilà. Est... Donc tous les fichiers sont construits de la même façon. Euh, si par hasard une fiche de travail n'est pas réussie du tout, eh ben, je fais comme n'importe quel enseignant. Hein. Je vais voir l'enfant, je discute avec lui, je retravaille avec lui, je lui repropose d'autres choses. Euh, ces autres choses, qu'est-ce que c'est Eh bien, ça peut être d'autres exercices que je fais avec lui, euh, ou que je lui propose en plus. Que euh... tu inventes sur le moment. Ah oui, que j'invente sur le moment, oui. j'écris avec lui, devant lui, ou bien, euh, si c'est plus important, je, je refais une fiche de travail. Parce que ça m'arrive de refaire une fiche de travail, un peu différente, mais dans, sur la même notion quand même, euh, avec une approche peut-être plus progressive encore. Enfin voilà, euh, ça m'est arrivé ça, de, de, de le faire, oui. Très souvent, le premier exercice de la fiche euh, demande un renvoi au maître. Très souvent. Euh, Inscris-toi en correction avant de, commencer, avant de continuer, par exemple. Ou bien, euh, euh, va voir le maître. Euh, enfin, Il voilà, y, y a des choses comme ça qui renvoient au maître pour que moi, je sois... J'intervienne en début de fiche pour vérifier si euh, tout va bien, si l'enfant peut continuer ou pas. Très souvent, c'est comme ça. Dans une fiche de travail, s'il euh, y a un moment donné où l'enfant coince, bloque... Eh bien, il s'inscrit en, en explication, je veux dire, il en explication, et là je vais le voir. Ou bien, il va voir dans le tableau d'aide si un enfant euh, qui a déjà validé la ceinture verte de ce domaine-là peut l'aider. Dans les fiches de travail, il y a souvent une, une notion qui s'aborde, pour la première fois, parfois, pour certains enfants. Donc il y, a, il, y a, il y a une notion qui est, qui est donnée euh, avec un certain code, c'est un, un cadre dont l'arrière-plan est jaune, enfin voilà, il y a un certain code qui dit « attention, là, euh, là il, y a, il y a quelque chose à, à retenir », d'ailleurs c'est écrit hein, euh, « lis attentivement »,« comprends »,« retiens », et toujours il y a un renvoi au maître qui va bah, discuter avec l'enfant pour vérifier s'il a compris, D'abord, s'il a retenu, ensuite, et qui va pouvoir euh, démarrer sur le, la fiche de travail. Et ce même code, on va le retrouver dans d'autres domaines, comme le code 9. Euh, ça va être le, le signal, ah, attention, là, il y a une notion à retenir, euh, il y a quelque chose qu'il faut que j'apprenne, ou que je lise euh, attentivement. Et moi, je suis persuadé qu'on n'est pas obligé d'avoir fait une leçon collective, une leçon frontale, pour euh, introduire une notion, qu'un enfant peut très bien la découvrir tout seul. Et d'ailleurs, s'il est à ce niveau-là, c'est qu'il en est capable. À condition qu'ensuite, euh, il y ait des exercices appropriés, de manipulation, de découverte, euh, et puis euh, des renvois euh, au, au maître qui va, euh, qui va contrôler que, que la notion est comprise, et qui va le, le demander des vérifications euh, dans, de manière plus réelle. avant de refaire l'évaluation. Euh, je peux par exemple me rendre compte que je croyais qu'il avait acquis une notion dans le repérage, donc je ne lui avais pas donné la fiche de travail, et finalement il se plante dans l'évaluation. Du coup la première étape ça va être faire, de faire cette fiche de travail. Première chose. Deuxième étape euh, c'est je demande de corriger l'évaluation avec tous les outils dont il a besoin. Il peut avoir tous les outils possibles et imaginables pour corriger cette évaluation, que moi je, compte, que je lui demande, c'est écrit sur l'évaluation, sur c'est écrit, premièrement, corrige soigneusement, deuxièmement, montre-moi. Et quand il vient me montrer cette évaluation, donc ça peut être sur un temps de correction, ça peut être sur un temps de plan de travail, etc., euh, là je vois avec lui, parfois c'est des erreurs, euh, par exemple en opération, euh, un enfant qui a oublié de mettre la virgule au résultat alors qu'il a fait tout juste et qui me dit bah, bah, « j'ai oublié la virgule, elle se met là euh, », pour moi, ce n'est pas une erreur. Enfin, je veux dire, ça ne remet pas en cause sa compréhension de la technique opératoire. Euh, donc, si la correction demande juste des réajustements, qui me montrent qu'en fait, il savait faire, éventuellement, comme ça s'est passé aujourd'hui, pour confirmer, je redonne une opération, si c'est des opérations, euh, du même type... Euh, mais différente, euh, et qu'il l'a réussi parfaitement bien, je valide. Voilà. Après, si c'est plus profond, euh, si je vois qu'il y a vraiment une, une incompréhension, euh, euh, là, euh, je vais, euh, selon le cas, soit demander, comme je vous disais tout à l'heure, de refaire des fiches de travail, soit moi je vais redonner un travail similaire, mais différent, euh, jusqu'à ce qu'il repasse l'évaluation, qui ne sera pas tout à fait la même non plus, et je finirai par valider parce qu'à un moment donné, je vais déjà valider. Tu as des petites priorités signalées par un nuage, puis si tu finis les priorités en premier, après, tu as les autres choses qui... que tu dois faire. La priorité, les priorités de base, c'est faire au moins une fiche en français, une fiche en maths. Euh... J'ai aussi décrété qu'une fiche d'évaluation ou une fiche de repérage était une priorité. Voilà, c'est un peu des garde-fous qui permettent quand même à tout le monde de rester un peu dans les, dans les cadres et puis d'avancer. Jamais personne n'a été coincé en début de deuxième semaine, par exemple, en disant ⁇ je ne peux plus rien faire ⁇ Je peux plus rien faire. <rire> je peux plus rien faire. Ils possible. peuvent se rajouter des engagements, quoi. Ils peuvent se rajouter des engagements, ils peuvent se rajouter des fiches. Donc, il a, il a du travail prévu euh, pour un certain temps. Donc, il peut y aller, quoi. Il peut y aller. Voilà. D'autres, à l'inverse, sont plutôt du genre escargot et euh, n'arrivent pas à euh, fournir le travail minimum demandé à la fin de la quinzaine. Bon. Soit parce qu'ils se sont éparpillés sur plein de choses, soit pour d'autres problèmes, enfin bon, toujours est-il que... Voilà. Donc c'est moi qui, justement, c'est pour ça que j'ai choisi la, la, la période 15 jours, enfin deux semaines, euh, pour que justement, moi j'induise derrière. Là, attention, euh, je mets un petit post-it, ou bien c'est moi qui prépare le plan de travail suivant, par exemple, en disant, attention, là, non, non, tu ne peux pas partir sur ta recherche documentaire parce que ça, tu n'as pas, pas fait déjà la dernière fois, et maintenant, je veux que ce soit fait. Euh, je n'ai pas encore parlé des grades de comportement. Par exemple, pour être ceinture bleue de comportement, il faut dans la partie euh, comportement par rapport au travail régulièrement être capable de faire toutes les, qui sont, toutes les priorités qui sont demandées dans le plan de travail, plus trois fiches. Comme tout, comme tout le reste dans la classe, euh, moi j'ai besoin de savoir ce qui fait quoi. Et le qui fait quoi, euh, cette question-là m'a <rire> mené euh, à, amené à, à pré préparer un tableau qui s'appelle le qui quoi, et deux fois par semaine... Euh, ce tableau est, est revu euh, par toute la classe en collectif, il est aussi pris en charge d'ailleurs par euh, un ou deux enfants, et on, repasse, on passe en revue tout du moins tous les travaux en cours, on ajoute les travaux nouveaux qui se présentent, on enlève les travaux finis, euh, et euh, comme ça ce, ce tableau du, du, qu'on appelle le qui-quoi euh, avance, évolue, mais ça permet à tout le monde de savoir qui fait quoi et à moi en particulier. Et ça permet aussi de, à tout un chacun de, comment dire, de se sentir un peu responsabilisé dans son travail, c'est-à-dire qu'en fait, il est engagé vis-à-vis -vis de la classe sur le travail qu'il a proposé de faire. Il y a des enfants qu'il faut booster en permanence, donc ce, ce qui quoi, ce rendez-vous deux fois par semaine permet justement de faire le point, bon, qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui n'a pas avancé, où en es-tu, que dois-tu faire « Ah ben, c'est toi, toi maître qui dois me corriger. » Bon, ben alors c'est inscrit, et là, à ce moment-là, c'est ma responsabilité à moi d'intervenir pour que le travail avance. Euh, parfois, les enfants sont en panne, donc ben on se donne rendez-vous, le groupe en panne et moi, on se donne rendez-vous pour, ben pour que je vois où ils en sont, ce qu'ils veulent faire, où ils veulent aller, et que je les guide pour que le travail redémarre. Et certains groupes n'ont pas besoin de moi, et ça avance, et ça avance, et moi j'interviens pour les corrections, pour, etc., pour la vérification, la validation. Euh, mais, euh, euh, mais voilà, quoi, c'est comme ça qu que finalement, on sait qui fait quoi. Chaque enfant va avancer euh, d'étape en étape, de ceinture en ceinture, à son niveau, à son rythme, pour euh, se rapprocher le plus possible, en fin de site CM2, de, de la ceinture, euh, non pas de la ceinture noire, mais de la ceinture maximum à laquelle lui peut arriver à ce moment-là. Voilà. Donc ça, c'est vraiment sur le travail systématique et, et très individualisé. Ce qui n'empêche pas que l'enfant acquiert d'autres compétences qui ne sont pas dans les fiches de travail sur lesquelles, il a, sur lesquelles je l'ai renvoyé, parce que la vie de la classe permet d'acquérir tout un tas d'autres connaissances. Ça, c'est important parce que parfois, on se dit « oui, mais... » Un enfant de CM2 qui n'est arrivé qu'en ceinture euh, je sais pas, orange ou ceinture verte de mesure, par exemple, il n'a pas encore travaillé sur les mesures d'air, sur les mesures de volume et comment il va faire euh, au collège. Et... Non, il aura travaillé quand même dessus par, euh, grâce au, au, à la vie de la classe qui va amener toutes ces, toutes ces notions euh, par divers moyens euh, et, et à plusieurs reprises. Euh, L'année dernière, il y a un papa qui voulait changer ses dalles de jardin. Il ne l'a pas fait pour me faire plaisir. Hein. Euh, mais du coup, il a demandé à sa fille de proposer à la classe si on les voulait. Mais seulement, il fallait le dire assez vite, parce que euh, lui, il voulait s'en débarrasser, et il ne voulait pas que ça traîne pendant des mois dans, dans, dans son garage. Du coup, voilà, ah, il y a une question qui est posée, euh, quelle réponse on lui apporte Alors, ça aurait pu être très bien, être non, non, non on n'en a pas besoin, voilà. Et puis, tout de suite, il y en a un qui a dit, mais attention, au jardin, euh, on salit toujours les pieds quand on y va, parce que c'est de la terre, si on avait les dalles, ce serait vachement bien, parce que... On... Bon. Ah d'accord, mais alors euh, tes dalles, elles mesurent combien Elles font combien Et puis euh, de, de combien on va en avoir besoin pour couvrir le jardin ou pour faire ce qu'on veut faire avec et, ben, voilà, et puis on a fait un travail sur l'air, euh, sur le calcul de l'air, sur même euh, l'échelle, puisque il a fallu dessiner à l'échelle euh, pour pouvoir compter les dalles euh, dont on aurait besoin. Il a fallu construire un dessin à l'échelle du jardin, enfin etc. Et puis, voilà, enfin, bon, Par exemple, euh, ce temps-là, tu prends quand, quand on a un peu temps. Alors, euh, je dis... le prends quand il arrive. Par exemple, je reprends assez dalle. Euh, la petite nous avait proposé ça le matin même. Les gosses, ils sont partis là-dessus tout de suite. Et en fait, on a passé la matinée avec ça. Donc, tout le reste, puis... Ah, mais c'était trop important. <rire> c'était trop important. Et du coup, après, ça reste une référence. Quand on reparle de l'air d'une manière plus frontale, plus collective, plus systématique et eh bien, paf, c'était les dalles. Pour euh, ceux qui ont vraiment faim de, de connaissances et de, et de travail, ça leur permet quand même de, de bien travailler sur deux semaines, par exemple, sur, euh, pour faire des recherches documentaires, enfin, il faut un peu de temps quand même, donc voilà, deux semaines, c'est bien. Et à la fois pour ceux qui... Euh, ont plus de mal à s'organiser, qui perdent plus de temps, etc. Ça me permet de, bah, de recadrer un peu, de relancer, d'avoir de, un œil plus rapide sur ce qu'ils font et ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont à faire. Euh, voilà, c'est pour ça que finalement, euh, après quelques tentatives de délais différents, la semaine, le mois, la période, très rapidement, ça s'est fixé sur le, la quinzaine et je l'ai gardé pendant des années, des années. Plan de quinzaine, c'est un document papier format A4, sur une face, euh, qu'ils collent tous les débuts de quinzaine dans leur cahier du jour. Euh, ce document papier quasi vierge, euh, il est cependant organisé, ce n'est pas un papier blanc, <rire> il est organisé en, en, en plusieurs parties, il y a le travail... Euh, individuel qui comprend essentiellement français, maths et euh, recherche documentaire. Et puis le travail collectif, euh, là ce sont les rendez-vous que je donne euh, aux différents groupes, euh, qui sont vraiment des rendez-vous non négociables. C'est fixé dans la semaine, c'est toujours le même jour, la même heure. Et puis il y a le, le, la partie euh, travail à la maison, qui est donnée sur la quinzaine aussi, qui permet à chacun de s'organiser un peu comme il veut. Et puis la dernière partie, c'est le bilan de fin de quinzaine, c'est-à-dire le retour sur cette quinzaine que chacun va faire de manière individuelle et on en fait une partie aussi de manière collective. Donc pour pouvoir suivre tout ça de près, je demande les cahiers tous les midis et en principe le midi, je passe beaucoup de temps à corriger, à pointer qui a fait quoi, qui doit corriger quoi, etc beaucoup de qui quoi, <rire> ou le soir, si je n'ai pas eu le temps de tout faire à midi, je continue le soir, et c'est vrai que mes fichiers de travail étant prêts, euh, les enfants faisant des recherches documentaires, j'ai assez peu de préparation de classe à faire, j'ai assez peu, j'en ai un peu, j'en ai assez peu, euh, du coup, euh, je passe beaucoup de temps sur le suivi euh, du travail de chacun, donc, ce suivi-là, c'est soit sur le cahier du jour en français et maths, soit euh, sur les recherches, les corrections de texte, euh, voilà tout ça, quoi. Mais effectivement, ça me prend beaucoup de temps. Je suis très rigoureux, je crois, sur le suivi de, en français et en maths. Après, pour le reste... Euh, Je laisse un peu les choses euh, avancer comme elles doivent avancer, et non pas en le décrétant moi-même. Par exemple, en, en découverte du monde, histoire, géographie, science, euh, je, je laisse la part belle aux recherches documentaires choisies par les enfants. Parce que je pense que plus que les connaissances, vraiment, euh, c'est les démarches qui comptent. Un enfant ou, ou, ou un groupe de deux enfants décide de faire une recherche sur le loup. Il va, il va, faire un travail de recherche sur le loup, grâce à en étant un peu guidé par une, une fiche de conseils que j'ai pu aussi concevoir et qui va, qui va les guider sur sur des connaissances. Qui sont plus scolaires, comme par exemple la reproduction, comme par exemple la classification, euh, l'alimentation, enfin voilà, tout ce qu'on peut chercher, régime alimentaire, enfin voilà, toutes ces, toutes ces connaissances, ce vocabulaire qui est quand même demandé à l'école élémentaire. Donc ma fiche guide euh, les, bah justement, les guides sur ce chemin-là. Mais à côté de ça, euh, c'est quand même eux vraiment qui, qui, qui, qui font cette recherche. Et ensuite, ils vont la présenter à la classe. Je suis là pour euh, justement euh, tirer sur ces petites ficelles là qui sont apportées, ces petits fils qui dépassent, tirer là-dessus pour, euh, pour arriver jusqu'à la pelote et, et en faire quelque chose euh, qui va revenir, parce que de toute façon, de toute façon, c'est quelque chose qui est apporté par un enfant, parce que c'est sa vie à lui, euh, et forcément ça va revenir, puisque c'est la vie forcément ça va revenir. Alors même si au début, quand j'ai tiré la première ficelle euh, du, du, des pourcentages, par exemple, il ben, n'y a, a peut-être que euh, 3 ou 5 des enfants qui ont, ont compris de quoi je parle, ça n'a aucune importance, ça va revenir, ça va revenir. Et petit à petit, ça va se comprendre. Et puis, j'aimerais bien savoir quel est l'enseignant qui pourrait m'affirmer, là droit dans les yeux, qu'à la fin de l'année, tous les enfants de sa classe ont acquis toutes les notions du programme. C'est une utopie totale. C'est une utopie totale.